Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous emmène avec moi en tournée. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour me demander des nouvelles de mon intermittence, savoir où j'en étais dans les 507 heures, etc. Mais juste avant de démarrer la vidéo, pardon d'avance, je sais, tous les youtubeurs vous font le coup. Vous êtes nombreux à suivre mes vidéos sans forcément être abonnés, et moi, ça m'aiderait vachement si vous cliquiez sur ce petit bouton. Voilà. Alors, dans les vidéos précédentes où je parlais de mon spectacle, j'ai pas forcément mis d'extrait vidéo, euh, cette semaine ce sera le cas. Il y aura beaucoup moins de coulisses et il y aura toute une partie extrait de concert. Premièrement, ça peut vous donner envie de venir me voir, ça sera avec plaisir. Et deuxièmement, s'il y a des programmateurs qui traînent par là. Du coup, comme promis, je vous emmène avec moi. Cette semaine, on était dans l'Allier avec les gars, on a fait un concert dans un lieu que j'adore qui s'appelle le Bistro Culture. C'est parti Messieurs, dames, bonjour. Je vous représente Romain. Bon sentier. On est parti euh, à dans le château dans l'Allier. Dans ouais. Un lieu chouette que j'aime bien, qui s'appelle le Bistro Culture. Vous allez voir, très très chouette. Et donc, on va retrouver l'ami Ellie qui nous attend. On se dépêche, on a déjà 20 minutes de retard. Je regarde toutes les places. phénoménal. On est arrivé. Vous vous êtes garé sur la place non, juste là. Ah ben je Allez, je vous avais dit qu'on le verrait. Eh oui Eh bien le voilà Oui <rire> Vous ne me voyez pas filmer là. Parce qu'aujourd'hui, c'est Annaëlle qui filme. Applaudissements Anaëlle. <rire> Caméraman. Alors, oui, on arrive, on arrive. Alors Alors Sans engueuler Eh oui, c'est l'angoisse du temps qui passe Des blagueurs, peut-être trop Avant Je pense malgré moi D'un pas mal habile, équilibré L'équilibre est parfois Quelque peu fragile oh, oh, oh, oh, oh Sur ce fil Ne pas regarder Qui est en plus guitariste, oh. il oh. ah, va faire du piano. Ah, c'est On sent le gars qui ne s'est pas encore fait présenter. Patrice, tu sais. ah, la est je... vraiment les vêtements. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui restent, il y en a qui prennent des places, d'autres qui ont